Rendons grâce à Dieu notre Dieu Nous te disons un grand merci dans ta présence c'est une grâce et un privilège pour nous cet après-midi d'être dans ta présence Le Seigneur, la Bible dit m'approcher de toi c'est un mot C'est lorsque nous approchons de toi nous sommes un Seigneur de gloire de personnes très heureuses parce que c'est toi qui nous donnes tout ce que nous avons besoin. Seigneur, à ce moment, nous voulons écouter ta parole. Que cette parole puisse impacter, affecter la vie d'une personne dans ces lieux. Je prie par le nom puissant de Jésus que ton règne Que ta volonté soit faite enseignée comme au ciel. Seigneur, j'interdis toute puissance et satanique. Toute puissance et diabolique de la sorcellerie, que cela soit loin de nous au nom puissant de Jésus. La Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit et les hommes ont parlé de ta part. Laisse que, Seigneur des gloires, le serviteur que tu as choisi cet après-midi puisse être poussé par ton esprit afin que le peuple puisse recevoir de toi, Seigneur des gloires, au travers de lui quelque chose qui va nous bénir. Nous te bénissons en roi par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi pris par la foi et nous disons Amen. Amen. Amen. nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Je dis à Dieu encore une fois merci. Dieu nous a fait grâce d'être ici. ici. Là, grâce bazar. Ce n'est pas hasard. Dis, appelez-moi ce n'est pas hasard. Rappelez-moi encore bazar. ce n'est pas hasard. Rappelez-moi encore ce n'est pas hasard. Ce n'est pas hasard que Dieu a prévu ou se dire qui a projeté où c'est Dieu qui a voulu que nous soyons dans Je veux dire à mon Seigneur, merci. Et je veux dire à mon pasteur. le gardien de l'église. Amen. Le gardien de l'église. On la Je dis le gardien de. l'église. Vous père. Moi, Amen. Amen. la grâce de Dieu dans mon ministère. Namuni ngoli ansa mera I to you ministry, me? the the on... you? Huh? Amen. Amen. Living... The the ministry, I dans le ministère. Namoni matapa que j'allais prêcher c'est pas toi qui prêcher. Et Amen. Regardez Et gardez le temps. Mon cœur il un a Il y a des a Mon il a qui. qui n'a Amen. Après quelques Dans mon amitié, tout Il y avait des choses. Et ça ma avec la Dans le ministère. Amen. Voilà, je dis à Dieu merci Et Je dis à tout le monde merci Amen. Voilà, je ne suis pas seul Je viens avec mon ami Ma femme Elle est là à côté de moi Amen, Voilà, je l'aime Amen Dieu nous a dit que je vous Alléluia. Je dis à Dieu merci. Alors nous voulons partager la parole de Dieu. Je crois que euh, notre thème, c'était l'importance de prier ensemble. L'importance de prier tout le de l'a éloqué. Amen. Mais aujourd'hui, un sous-thème je viens partager sur le résultat de la prière. Le résultat de la prière. Et Je vais partager pendant quelques minutes. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen. Amen. Acte chapitre 12. Acte chapitre 12. Je ne sais pas si ça vous dérange. Si on peut se mettre debout pour respecter la parole de Dieu. On va lire la parole de Dieu, s'il vous plaît. Acte chapitre 12. Actes Apôtres, chapitre 12, verset 1, verset 1 à 10. Les Actes des Apôtres, chapitre 12 Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre,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 l'ange quitte à Pierre. Ici, la Bible y ah, avait un nom y avait Pierre. Avant qu'il soit à Pierre, la Bible dit Il était Simon. Le nom de Simon, ça signifie « que tu n'est pas posé. Et Il y a un homme. de la position. Et ça, un à côté de l'eau. Si le vent va à gauche, donc, pépé, qui est à gauche, Il est pas à, à gauche donc sans position. Mais oui. Les jours, Jésus, il est Jésus s'est présenté devant de lui. Et Jésus, Et Jésus, il a commencé à prêcher la parole. Alors Simon, il était là. Il a Jésus. Il nous, mais cet homme. Et Oui. Il prêche la parole de a a Mais quoi encore Il va faire quoi pour moi a il a Simon, il n'a pas demandé à Jésus que j'ai le problème. Et Simon la, la Bible dit, oui. après avoir prêché la parole pour les autres, Et si moi, Jésus se tourna vers Simon. Et Yesu Simon. Simon. Va, va t'aider entre Simon, Simon il avait encore une autre connaissance une autre connaissance et c'est lui qui a parlé devant lui oui, il est le créateur de toutes choses oui, celui qui a créé de toutes choses pour le dernier mot dans toutes choses oui, il, a dit, il a dit à Simon il a dit à Simon il a dit si je peux parler comme ça, ça même si je vais quand même parler parler à celui qui a prêché les autres moi aussi j'ai écouté il a dit quoi la bible dit la foi vient de ce qu'on attend ce qu'on attend Dieu de la parole de Dieu. Amen. Il a écouté la parole. Il a dit quoi Maître Je toute la nuit sans rien prendre. mais si ta parole. Je ne suis pas prêt à prendre. Je ne suis connaissance c'est notre Seigneur. Il a dit à l'Obi la Simon la Simon a a maintenant Simon ah, la Simon la vais essayer non pas ma vais essayer la Simon la foi. la je, je vais essayer, essayer ma foi. La poltima, Alors, Simon, ce jour là, Mon là Simon, il a vu la grandeur de Dieu. Simon, c'est le choix de Dieu. Simon, Dieu a dit Non, aujourd'hui, je vais changer ton nom. Et, et il y a une si tu en en a la forme. forme et, puis, pour ça, tu forme, non, et moi, si, si le vent vient à gauche, à gauche. Parce que tu es Simon. Et, et aujourd'hui, je vais changer ton nom. Pierre. la Bible dit Dieu, il a dit, Jésus, il a dit. Si toi Pierre J'ai mon église Si toi Pierre J'ai mon église Or la Bible dit Jacques Lui aussi disciple de Jésus La Bible dit C'était douze Parmi les douze Dieu a fait son choix Mais Il a dit Il a dit suis roi ici sur la terre je suis roi là, je veux faire les choses comme je veux il fait du quoi il, il a pris Jacques. Jacques il a tué Jacques d'écouter la vie chrétienne c'est pas la vie des bonbons mais c'est la vie de ce prêtre c'est la vie dans une façon de voir les choses ils ont remarqué celui qui est emprisonné c'est notre frère c'est lui qui est emprisonné il est notre quartier celui qui est emprisonné est la prison la bible dit quoi jésus il a dit sur trois Pierre je partirai écoutez bien aimé pierre Dieu Zambé. a donné une mission pour Pierre. Il a pour la pêche, là. Mais leurs frère, Et de là, on va dans l'église, dans, dans, hein. dans la maison de prier. Ils étaient quelque part à bah, prier. Ils étaient informés. Bah, il Et Jacques il est mort. Et Jacques, il a Quelle panique bah, quoi, bah. Or la Bible, du crois Jésus, il a dit, yes, on le, je serai avec eux Écoutez-moi, mais, nous. Bien, mais Yo, pas si Dieu t'a dit que je suis avec so vous Ne fais so rien, pas, mais, mais, mais, parce que toi tu n'es pas Jacques Mais si Jacques, il va mourir Mais toi, tu es Pierre Parce que si toi Pierre, tu es partie là C'est toi Pierre va construire quelque, quelque chose de nouveau quand On n'est pas Jacques La Bible, elle ta... ta... lit avec Élisée et avec Élisée Pour passer, je crois qu'il pour hein. Pour passer quelque part Mais oui. la Bible dit Ce n'était pas, pas, pas, pas la parole Mais c'était Le manteau Il a frappé Il a frappé Le maire Maï et Kabanaki ça, c'était le signe de la puissance. Ezali et le la ceinture, c'est l'image de quoi? la vérité. Ezali La vérité c'est quoi? vous connaîtrez la vérité. et la vérité vous affranchir Solo et C'est lui la vérité. Il vous dit qu'il est la vérité. Il va vous libérer, celui qui marche, et non pas dans la volonté de Dieu. Il a dit que l indique l indique la vérité Solo Or Pierre dans la prison de la Ni puissance M Ni la vérité -la, la vérité en lui a La, voilà. On est -qui -en aussi. la chaussure. chaussure Signe de la bonne parole L'évangélisation Il était emprisonné Il était dans la prison Il ne pouvait pas prier Il ne pouvait pas prier Et n'est il enchaîné dit, il est, il va il pietre, est bien aimé. Il, il ne se séparera de l'amour de Dieu. Même si tu vas manquer aujourd'hui, même si tu viens dans les choses, qui ne glorifie pas Dieu. Oh, oui, Même si je prie, je vois rien. Attends on peut les hommes, les et que je prie, et ça, on peut de la prié, ça commence à enir plus fort et maintenant je tu sais me ne pas. pas. peux tu pas prier. La il est sous prison. Il était dans la prison. La Bible dit Il était enchaîné Il ne pouvait pas, ne pouvait pas, parler. Parler. Ne pouvait pas parler là -bas. Il a décidé Il a décidé de faire quoi Les mauvais songes les mauvais visions les ma vision, ma choses que toi-même tu vois on va te demander est-ce que je vais avancer avec Dieu ou pas est-ce que moi je vais vivre la grâce de Dieu est-ce que, Est que mes enfants est-ce que moi aussi je peux voir mais la Bible dit mais Pierre il était sans bouche et il, quoi, il, il ne pouvait pas. Quoi, il ne pouvait pas raisonner. Écoutez, C'est que j'aime Dieu. Il y a un groupe de gens. Et dans la prière. Et comment ça à pas prier pour et commence à intercéder pour eux. c'est vie, vie de sacrifice. La vie chrétienne, est la vie sacrifice. Pour revivre le résultat. Pour revivre le résultat. Ton sacrifice, c'est très important. Ton sacrifice, c'est très, très très important. Mais la Bible dit quoi Pierre, à la prison à la canavolo, il ne pouvait pas chanter eu, comme, Paul et Silas. Et comme Paul et Silas même si il a chanté même ta, il n'y avait absolument rien et le qui fait bien toi tu n'es pas comme Paul Yo, ça toi tu n'es pas, pas comme Pierre tu es toi Amen. non je dis tu es parce qu'en toi, il y a quelqu'un, il est mort à la droite. La Bible dit il est résisté C'est est à la droite? Il fait quoi dans la droite? Il intercède. Il son de la Dans faiblesse, il les a quelqu'un intercède. Dans la faiblesse, Il y a quelqu'un. Mais la Bible dit il Il y avait des groupes de gens. dans les maison Dans La ta maison là, ta maison, c'est la maison de prier. dans notre terre, dans Paul a dit quoi? Vous ne savez pas. Vous corps est dans temple du saint Dans notre terre, vous ne savez pas. ton corps. C'est l'habitation de Dieu. là où Dieu habite. Ici, sur ta vie. Mais ça je construirai mon église Je construirai ma maison Mais si toi Cet homme La promesse de Dieu C'était sûr Cet homme Il peut bien raisonner Est-ce que. Na Est-ce que j'ai suivi Jésus Pourquoi il m'a abandonné Moi je crois vous pouvez même chanter. Il a quoi Il a dit. Il demande dit. Il Dieu. Amen. Il la Bible dit. Il y avait absolument. a Il y Il a Il a a dit. Il y a Il le résultat sur la prière, Dieu peut te répondre, c'est à la prière. Dieu peut te parler, c'est à la prière. Dieu fait te parler, c'est te parler, Dieu fait te parler, C'est un la prière. gens. Mis à part. Pour fait pour, bien. pour Seigneur fais grâce Fais grâce pour bien, grâce pour bien. Et Seigneur grâce Libère Pierre Que Pierre soit libéré. Pierre Alza a libéré La Bible dit Il était dans la prison Moi je pense Il était là, il était là assis, assis À côté de lui Il y avait des gardiens Et il y avait des soldats. En dehors, bandes, il y avait encore des soldats. Et même, il savait c'est lui Pierre. Il est de son maître qui est le danger. Zavon, en Mais 2000, lui aussi, on va veiller sur lui. Les sorciers, ils ont commencé à parler. Avant 2020. Avant 2020. Lui, vraiment. Il est on va manger, ça. Ça. Ça. On, va manger. Donc, on, ça. on va les manger comme des brochettes. Ça c'est qu le que les a Moi Parce regardez-moi si vous voulez, Hérode. Hérode, Hérode, il a décidé, il a décidé de faire quoi Il a, a, a enlevé il, il, il, il a décidé quoi Hérode, Mis à prier. Il était dans la prison. C'était pas leur prière. Ce n'était pas parce qu'il ah. a péché dans la présence de Dieu. Non, bien aimé. Les choses que tu vois aujourd'hui, ce n'est pas de péché. Mais la Bible dit, oui, le la Bible dit. Oui, le les malins attendent souvent les justes. Amen. Les malheurs atteignent souvent les chistes. Dans d'autres termes, ce n'est pas à tout le monde que les malheurs C'est si les malheurs à toi. mon me... frère, il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Mais le diable, il a dit il est là. Il est là. Il la dit quoi? Le, le voleur ne vient que pour détruire. Il ne vient pas pour te Il vient pour Il vient pour détruire. Mais la Bible dit, quand Hérode, il, il se mit debout. Il dit que maintenant pour lui, c'est tout à l'heure. Nous sommes pour lui. Et ce qu'on va faire, là c'est fini. fini. Écoutez, là aussi Dieu, dans, dans sa présence, la prière des autres personnes. Il commence à monter. commence à monter. commence à monter devant Dieu. Ebani Seigneur souviens-toi des pieds Je vais même dire quelque chose. Si tu serres Dieu dans la vérité, Dieu dans la dans ton côté si, si tu serres Dieu, Si tu serres Dieu dans la crainte, Même si ça ne va pas aujourd'hui. Je te dis dans le nom de tu le feras la grâce Dieu. de Dieu. Mais Pierre, ils ne pouvaient pas prier. Ils étaient là en prison. Et la Bible dit Dieu a dit quoi J'ai pensé à une chose. Là, c'est le problème roi et roi. Si c'était Jean. Et so que Donc, les disciples, so elle-même vient devant Hérode moi, moi, de il de de Hérode, Hérode. Hérode. libérer notre frère. Libérer notre frère. Mais là, c'était le, le roi. Et, alors, le premier, le roi pierre. qui À lui, est lui. qui est, c'est qui a pris les pierres. Il était le roi des rois. Celui qui est à côté Pierre. Oh, Il n'était pas le qui. de a qui Et là, comme c'était, que qu'il des choses grandes? Et, oui. grand. Et, oui. Et là, ça devait jouer comme les matchs. Et comme perdu, il un roi? Ça devait le premier roi? Le roi. Roi avec roi, contre roi. Mais là, là, il dit que non. La coquille comme ça. Je, peux pas me je peux me manifester comme ça. Mais là, là, a, là je viendrai. Et, quand bâtir Pierre. et là, on a mis plein Pierre de pierres. Il y a les clés. La clé on les a part. Et les clés se trouvent quelque part. Bas, part. On a mis ça quelque part. Dieu lui-même il a décidé. Et il y a mon vous voyez les anges. De bas, Ange de l'éternel. L'ange de Dieu. Pour dire que tout le monde là ces choses là, tu vois C'est moi j'ai créé. J'ai créé la J'ai créé tout ce Maintenant maintenant. J'ai ma clé Qui est la présence de Dieu? Je te donne Qui est la présence des dieux. de Dieu? Pour faire quoi? Pour aller libérer Et couper Roy contre le, le roi de roi il a dit que maintenant si je vais faire quelque chose non pas pour tout le monde dans la prison là il y a peu d'autres prisonniers mais écoutez le Pierre il était mis à part Dieu. pour Dieu j'ai pris Dieu que la regarde de Dieu j'ai pris La Bible est quoi oui, je veux... non, y Mais, Écoutez, ce que la Bible dit. L'ange. de l'éternel. <inaudible> Église, écoutez-moi. Hey, regarde La Bible est du L'ange de Il est côté. sans clé, sans rien de Dieu. C'était la présence de Dieu. Écoutez ce que la Bible dit La crainte de Dieu, c'est le commencement de la vie Si tu crains Dieu, tu auras des choses t'étirées l'ange de l'éternel a manifesté là où tout le monde dort là où tout le monde est à la prison il ne peux pas penser. quand je serai libre mais la Bible dit l'ange de l'éternel il était là là où c'est homme Pierre il était dans le problème il était dans les choses en lui-même vous savez, je suis 100%. La vérité, l'évangélisation. Mais la Bible dit, il était dans la prison. L'ange de l'état. Se manifeste. Première chose. L'ange. rentrait dans la prison. Tout autour de Pierre. Il y avait d'autres personnes. Et pierre bon, Et ils étaient là. Mais n'est pas que Pierre soit libre. et pas que Pierre soit condamné. Bon. Dans ta vie, il très attention. Il ne t'aime pas. Il t'aime pas. Il Il t'aime pas. Il ne Il t'aime pas. Il ne Il t'aime pas. L'ange de l'éternel. Il À côté. acte. il a touché Écoutez Dieu va te toucher. Il va toucher celui qui est disposé Amen. Dieu va te toucher. pourquoi? parce que tu dors Parce que dans La notre langage. On dit quoi? M m a dit m m a dit, il quelqu'un qui est mort. Il y a d'autres personnes. Même si tu gardes le Il Il est dans la profondeur. Mais il a à à Mais écoutez, il Mais si il est bien. Pété, le... Il est défoncé. A quoi L'ange. Angéno. Lui a touché. Il a un L'éternel est Le le Dieu la vie. l'ange je mon Dieu. Nazo pas demain. Il commence à te toucher dans les la Bible dit. Il y avait d'autres choses non? de Pierre. pouvait pas. écouter il ne pouvait pas comprendre. problème. Quand, quand le problème vient, ça ne va pas te pousser. Et bien, yo la, en vérité, na solo, ça va te pousser. pour à plaire, ou à demander, solution à d'autres. La Bible dit quoi? Mais Pierre, il était là. il ne pouvait pas prier. Mais l'ange de l'Éternel. Il a pris soin de lui. L'ange de l'Éternel. l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel. Ange de l'Éternel. de l'Éternel. Dans de l'Éternel. de l'Éternel. Il de l'Éternel. quoi de l'Éternel. touché le l'Éternel. Ange bien l'Éternel. Ange moi l'Éternel. peu si tu es fixé en Dieu non, si tu vas parler comme David quand je, quand je passe dans les vallée de la lombre de la mort je, je pas, rien la David il a vu la mort il a vu l'amour. Mais oui. écoutez bien. Ma lui aussi. Yeah, ben. Il était déjà condamné. Ah, bah écoutez, bien-aimé. Il faut être attentif. Et que lui Même mais, mais si rien ne marche. Soyez connecté au Saint-Esprit. Amen. Amen. Ah, Soyez bon. toujours connectés à celui qui t'a créé Amen. Amen. Il te connaît. il a écouté. Là maintenant, c'est ah, ouais. le problème. Ah, de roi. des rois, c'est notre Seigneur, le roi des rois. Il, il s'est manifesté dans, dans la prison. Là où il y a des prisonniers, il est entré pour libérer. Tu es Dans ta famille Dieu Si Dieu t'a libéré C'est pour sauver d'autres place Tu es sauvé Tu es gagné La Bible dit quoi L'ange de l'éternel Là où il y a la présence de Dieu Les ténèbres canèbres Les Oh Là où il y a la présence de Dieu, l'ange de l'éternel, il y avait la lumière, la lumière c'était la présence de Dieu, c'était la présence de Dieu, ne cherche pas la présence de Dieu ailleurs. en tête je pense que tu es là, à savoir que je vais appeler mon prophète, il est où au Congo, Nambola. il est où au Gabon, il est où quelque part je vais exposer. Je vais dire. Écoutez bien, Amen. si tu ne lis pas la parole de Dieu, ça sera Ibungutu. Zéro. Amen. Ça ne sera absolument rien. Toi aussi, quand tu vas commencer à lire la parole de Dieu, la première prophétie, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Il est en toi. Il est en toi La Bible dit confiez-vous Aux hommes de Dieu Amen. Il y a des choses bien-aimées Il faut être révolté de chercher Dieu Dans votre famille rien ne marche Tout es est normal Révolte-toi De chercher la puissance Là, De Dieu. la changer Prison. à la prison, à la prison, l'ange, il y a pour dire à pierre, je suis là, Nasawana, l'écrier, il était ni la puissance ni la parole, de Dieu la Hérode, il a tout enlevé, là maintenant c'était la présence de, L'ange de l'éternel lui a dit, mais je suis là. Lève-toi. Écoutez bien Quand Pierre s'est levé. Dans de Ma chaîne. Et Katani mené. Moi, ça me Quand tu fuis la présence de Dieu. Et si tu viens ce dimanche, dimanche. Dimanche-là à repos. Et dimanche là, à Et Dimanche c'est là. Je suis là. Quand on Là, répond. sont en vacances. C'était la présence de Dieu. La présence de Dieu. Et notre Le Seigneur. Seigneur enlève tout. Et on est a prié pour lui c'est que la présence de Dieu. que les chaînes tombent dans le nom de Jésus cet après-midi que les chaînes tombent dans le nom de Jésus la Bible dit que Pierre il était là l'ange lui a dit là maintenant c'est fini mais là il faut récupérer tout ce que tu as dit. tout ce que tu as dit. Il faut récupérer Il faut récupérer quoi Ton <'en> manteau <d 'autres> La puissance La Bible dit quoi Il envoya sa part Et la parole de guérir La puissance de Dieu Tu peux déclencher la puissance, de, la puissance de Dieu non, Je disais tu peux déclencher la puissance de Dieu Donc je dis disais tu peux déclencher la puissance de Dieu Il y avait un nom Lui, son nom Comment c'était un homme fatigué. Mutwa lemba. Cet homme-là. Ndéko Dans la bible. Nakanabiblia. La bible dit. Mulelobi. Il s'appelle. Kombona yé. Il était aveugle. Eh, Miss Naye, évanoui comment n'atteint. Mais cet homme-là. Ndéko wana. Il y avait beaucoup de choses en lui. Amakamwebele katy Naye. Mais écoutez. Yoka. Son père. Tata Naye. Son père. Tata Naye. Honorable Son père, il était élevé oui. Il était mendiant Il marchait comme tout le monde Il ne faut pas marcher comme tout le monde Il ne faut pas copier tout le monde Et Toi, Il toi, tout toi. le monde la Bible dit quoi? Un jour, Il a dit. à lui-même il a dit. Mais c'est qui? En réalité? Hmm. Il était avec. Etzali Physiquement. Mais spirituellement. Amen. Il n'était pas avec. Amen. Comment bien aimé? Quand il a écouté? C'était Jésus. Jésus. Il y avait d'autres personnes. Peut-être hein. Si c'était dans notre époque Et alactans, On a dit ça. mon C'est mo lui qui sauve Lui, mon Et c'est lui qui sauve Mais lui, il a dit a je, mi. Mi. je ne peux pas appeler mon, mon ici. Je ne peux pas appeler celui qui sauve Mais je vais appeler Le fils de David C'est de moi fils de David Ayez pitié de moi La Bible dit quoi Jésus s'en retard A l'homme Physiquement je suis avec, <métionale> avec. mais spirituellement je ne <métionale> suis pas avec, les choses que j'ai écoutées, <métion> je veux mettre ça en dit, <métion> Jésus lui a dit, <métion> qu'est-ce que tu veux <métion> que je fasse pour toi <métion> <métion> Le que Je veux voir, <métion> je veux voir et croire ta <métion> grandeur, De voir et quoi <métion> les choses que personne n'a vu. <métion> Non, non, en Jésus Christ <rele cerveau> il y avait des yeux quelque part. Amen. À lui, <rele> <rele> il y avait des matchs. Il y avait des sacs. Il y avait des matchs. Il y avait des sacs. Il y avait plein de yeux. Il y avait beaucoup de zélas dans Pas son sac. Occasion. Et ça a, dit. Amen. C'était quelque part. Hallelujah. Quand Simon, et, Simon il a dit que je vais voir. Il a dit Bâtiment. Et quand Bâtiment a dit je vais voir. maintenant et si à mon ici, Il était dans la prison. L'ange lui a dit. Prends ton manteau. Et sois Prends la ceinture. Prends et prends tes chaussures. C'est très important. Marcher dans la vérité. Ça va te bénir. Moi ça m'étonne. Tu viens ici. Même si on ne peut pas te contrôler. Ce n'est pas grave. Mais toi même tu vas te bloquer ta vie. À cause de quoi Les choses que tu fais en cachet. Je vais prendre ton, ton, ton téléphone. Écoutez quest ce que tu es là eh, oh, qu'est-ce que tu regardes qu'est-ce que tu vois Yo, mona kanini. Si, Yo, mo, écoutez bien Yo, ton corps Et du temple de Saint et là, il y a a Pierre Pétolo. il a donné sa vie à Jésus, Après, moment, pas a Jésus Yesu, il a pris soin de bien Où? dans la prison Amen. Quand dans, la dans, la dans la prison tu sais pas tu ne serres pas ton pasteur Mais tu serres Dieu dans son ministère Mais pas quelqu'un landa. là bien moi là, si tu vas et si tu pasteur, viendra chez moi il viendra pécher. Amen. Donc ce n'est pas l'importance. Mais Pierre, était dans la prison. Jésus. a Pour libérer. Écoutez, écoutez, écoutez, écoutez, écoutez, écoutez, Pierre, il était libre. Et Mais lui-même, il ne pouvait pas discerner. Ça, c'était première porte. Écoutez bien aimé. Deuxième porte. Et Pierre. Il ne pouvait pas contrôler. Pour vous dire que est-ce que je suis libre Est-ce ne pas Il ne pouvait pas. Il y a trois sortes d'hommes. Oui, homme charnel. Homme animal. Et homme spirituel. Première porte. Homme animal. Il était libre. Et, est il il est libre. ne pouvait pas voir oui, la grandeur de Après, Dieu Quelle sans porte Homme charnel. Lui, il mélange. Il les mélange les choses de Dieu et les choses de Mais Les mes portent La Bible dit Pierre, il s'est contrôlé Il a dit la la pas moi Laissez Dieu envoyer son âge Il a envoyé sa parole votre dieu, un flamant pour dieu. Comme ça, c'est lui. Et ça, il il m'a délivré. Écoutez, bien Dans l'ensemble le il ça, ça va augmenter les choses en toi. La Bible dit, là où deux, trois lui, il est là. Il Écoutez, bien Là, je m'arrête. Ah, la Bible dit quoi? Il y avait un homme. Marc, chapitre 2. La Bible dit quoi? La Bible dit là. Il ne pouvait pas voir Jésus. À cause de quoi? À cause de la foule. Si ne peux plus prier parce que. Il y a quelqu'un. Il est occasion de. Il Et que non, moi les, dans l'église de Congolais. Moi dans l'église Congolais dans l'église. Quoi, qu Et dans dans l'église des Congolais. La des Il y a des calomnies, C'est toi. C'est toi. Yomokozopi. Ce n'est pas l'église. C'est nous. -so Les choses que tu vois dehors. Ma tu -tu quelqu'un qui ne vient pas, dans oh là dans hey, hey, pas camarade de l'église. Moto. Oh moto. Tu sais pas. J'ai vu. À cause de quoi? À cause de quoi? Les choses là qui étaient Tu ne seras pas avancé dans le Et quand la ils ne pouvaient pas voir Jésus. La Bible dit quatre personnes. Ils ont décidé. De prendre ce temps. D'aller dans la voiture. La Bible dit. Ils ont commencé enlever Vous dites que non, cet homme, il faut qu'il voit Jésus. quand Jésus il a vu que cet homme est cet homme. il cet homme haut de cet homme. Et cet homme Jésus yes. il était obligé et <muchempe> regardait en haut. A en oh, la, de la de Bible de dit quoi il Je lève monsieur vers Tout me des des Jésus, il était obligé de regarder Et en haut. Parce que cet homme est paralytique. Il est en haut. Dans la présence de, de Dieu. La, de Dieu. la Bible dit. Jésus lui a guéri. Cet homme, il a entré. Il pas dans la porte. Mais il était entré. Il s'est introduit quelque part. Amen. Mais la Bible dit quoi Lui a l'objet. Après avoir été guéri, quand tout le monde commençait à sortir. Lui aussi. Lui. Il s'est sorti là. Yépe abimi. Je vais dire à quelqu'un La façon que tu as entré dans 2019 la qui y a sauf. Là bas problème, si tu as entré dans tes problèmes, Mais toi là tu vas entrer dans la victoire, dans 2020, tu, dans la victoire. tu vas entrer ah, non pas comme les voleurs. Tu, tu, tu vas pas entrer dans la victoire dans les noms de oh, choses dans la présence de Jésus, pour témoigner la prière. S'il vous on va prier. La la Bible. Bible. la Bible dit le résultat de la prière. Le résultat dans la prière. À cause d'un groupe de gens. Et pour la il pour invoquer Dieu. Dieu. Et bien, il était libre. Et de la Je ne sais pas ton pied. Je ne sais pas ton pied. Je ne sais pas ce que En soi-même, tu commences à te demander est-ce que Dieu, tu où mais écoutez, Pierre, il était emprisonné. L'ange de l'éternel s'est présenté pour, pour libérer les chaînes tombent dans le nom de Jésus. Elles vont nous mettre. Gens, Commencez à prier à Dieu. Dieu. il a dire au Seigneur me voici je viens à toi je veux que toi seul je veux que toi seul je veux que toi seul dire à ton Seigneur que, que les chaînes tombent dans ma famille que les, les chaînes en moi même que les tombent dans, dans le nom de Jésus prions dans le nom de Jésus prions dans le nom de Jésus Prions dans le nom de Jésus l'esprit de Dieu est là la puissance de Dieu est là comme Pierre il était dans la prison il était enchaîné mais dans ta prière tes frères dans ta famille tu peux être libre il est quelque part un prisonnier mais à cause de ta prière à cause de toi il est là. Commence à, prier à Dieu. Commence à prier à Dieu. Commence à prier à Dieu. Commence à prier à Dieu. Pire à Dieu, le moment est arrivé. Je veux voir la grâce de Dieu. Je veux voir. Jean il est mort. Mais dire à Dieu, je ne mourrai pas, je vivrai pour témoigner la grandeur de Dieu. Pour témoigner la grandeur de Dieu. Pour témoigner la grandeur de Dieu. Pour témoigner la grandeur de Dieu. Pour témoigner la grandeur de Dieu. Sois notre mère. Il est là, bénévole. La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est sur toi. Que le Seigneur tombe dans ta vie. Que le Seigneur tombe dans ta vie. Que le Seigneur tombe. Que le Seigneur tombe. Que le Seigneur tombe dans ta vie. C'est toi qui m'as dit. Comme Pierre, il était libre. Il était dans la prison.